Du coup ce qu'on peut voir c'est déjà la formation, okay on a un full back, on a, en fait on a une formation deux par un avec un fullback, le numéro 89 qui est là. Euh... Et du coup, ce qui est intéressant pour nous, euh, ici c'est on va regarder du coup qui coverage, donc le mouvement du full. Là on a le premier safety qui est là, okay on a notre deuxième safety qui est ici. Et du coup, on va regarder comment ces joueurs bougent. J'envoie tous les lundis un article exclusif. J'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter. Le lien est dans la description. Alors abonne-toi. Et là, ce qui, est, ce qui est cool à voir, c'est voilà. Du coup, on a motion. Ok. Là, du coup, les deux joueurs vont s'équilibrer. Et à partir de ce moment, là, on a kick-coverage. Donc vous voyez, ça part de 8 yards. Et en, et en fonction d'où est-ce que le, le, le fullback va aller, on va dropper en coverage cover. Okay Donc là, au départ de l'action, le fullback initie son mouvement de ce côté-là du terrain, ce qui annonce que c'est lui qui va descendre et que c'est lui qui va monter dans le poste. Ça permet en fait d'avoir toujours le, le, le, le, le, un run fitter du bon côté, et surtout si ce joueur-là sort en tracé, ça va être très simple pour lui de le prendre, comme ça va être très simple pour lui du coup, de venir collecter le QB, dans le gap extérieur. Ça c'est Key Coverage qui a un très très bon principe pour traiter les motion en cover. À mon sens et pas si compliqué que ça à installer. La chose qui est importante avec Key Coverage c'est qu'on va lire le full back. C'est à dire que ces deux joueurs là vont lire le full. Okay et justement ils vont Key le full back. C'est pour ça qu'on appelle ça Key Coverage. Je vous laisse un coup le jeu en entier. Et c'est une play-action. Et du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qu'on voit, c'est qu'on est man-to-man qu man avec la play-action. D'accord Donc là, à ce moment-là, ok Slide Pro, ça ressemble tellement, ça ressemble tellement à une course. Ok C'est trop trop compliqué pour le secondaire. D'accord Et là, ce qu'on a du coup, c'est on voit très très bien, on voit très très bien que... À aucun moment, ce joueur-là se préoccupe de ce qui se passe là. Et qu'à aucun moment, ce joueur-là se préoccupe de ce qui se passe là. OK, chacun a son job. D'accord Chacun a son job. Boum. Le Dien, spill ou force euh, fou, Je crois que ça dépend. Je pense qu'on est plus sur du spill, là. Et surtout, si tu joues kick coverage, edge, t'as tout intérêt à spill. Parce que justement, t'as ce joueur qui descend, là. Tu vois T'as ton numéro 7 qui est là, dans le gap en fait, extérieur, donc t'as tout intérêt à speed le jeu, tu vois. Mais bon, on verra ça tout à l'heure sur, sur je dois avoir quelques jeux de course. Attends, une course tiens. Est-ce qu est que j'ai une course quelque part Ouais. Bon, improbable ce jeu <rire> ok regarde du coup on a notre front 4 moi pour moi c'est un front 4 over mais ça c'est dans ma dans ma terminologie j'appelle ça over parce qu'on a la tech 3 qui est du même côté que le running back bon. quoi la question du coup le DN speed ou force il spile au début, mais après il force. Mm. Bah, c'était une play action, donc c'est compliqué de savoir. Donc, euh, autant regarder un jeu de course directement. Donc là, on a un front over. Ok, on a un blitz. Euh, et du coup, ce qui se passe, c'est ça c'est que tu vois là, le, le, le joueur qui est Edge là va spile, apparemment. Ouais, c'est bizarre. Je t'avoue que j'ai pas trop de réponse. Bon, et puis là, on a pas de bol, quoi. Genre. Euh genre c'est le job est bien fait quoi mais bon <rire> c'est ballot je sais pas comment ça rend la caméra mais quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit ça c'est force player Et ici là ok c'est force parce que ce qu'on fait c'est qu'on lit le, le, le col V du, euh, du tacle d'accord Là on cherche pas à passer rush en fait, on cherche à contrôler, t'as vu Là je crée de la séparation et je reste à l'extérieur, du coup le jeu peut pas venir de mon côté. Ok. Du coup là le, le run est obligé de trouver une solution à l'intérieur et il trouve la solution dans ce gap là. D'accord. Et après arrive ce qui arrive, ok. quest mmh. euh, ce que j'ai une autre course Ouais. Non, je, prends, je prends le jeu depuis derrière. Oh, je pense que ma connexion elle doit être en train de fondre. Outside zone. Là on a un cas de figure intéressant de défendre de la course extérieure. Euh, super et on a, on a un cas intéressant parce que du coup on comprend bien cette notion de force c'est à dire que tu vois regarde c'est ce qu'on disait qui est force dans ce cas de figure là parce que là le, le, ton, ton tacle ton garde pardon putain ton dienne excuse moi ton dienne d'ici est responsable de ce gap là parce que justement on a outside zone de ce côté du coup c'est ton, ton, ton key player celui qui kill fullback qui va descendre là et qui va prendre le gap qui est force en fait tu vois, donc, est-ce que moi, ce que je pense, c'est que le DN perd la responsabilité de force à partir du moment où il est dans le gap C et qu'il y a quelqu'un à son extérieur. Il perd la responsabilité de force et c'est forcément un joueur du secondaire. Sauf que dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que c'est loin, quoi. Tu vois, c'est loin. Le temps que ça prend à ce running back d'atteindre ce gap, mon gars, pouah. Donc, du coup, on peut, on, quand, la, quand tu es force player dans le 10 gap, tu peux avoir ce conflit passe-course. Euh, en tout cas, tu peux l'accepter un peu plus, à mon sens, pour la simple et bonne raison que le jeu va mettre tellement de temps à venir vers toi et tu vois c'est ce qu'on voit là là il y a un, un niveau d'exécution qui est quand même assez incroyable d'accord on voit les gaps qui se remplissent le receveur de ce bloc qui est censé prendre le 14 d'accord et là pourtant regarde regarde ça regarde le bounce quoi là ce moment là, là. ce moment précis ici là là boum cut regarde juste là tac tac ici là cut ok là le mec il est à l'horizontale il prend pas un yard et boum On a plaqué. Le pire c'est que le run joue super bien. Quoi. Genre il arrive à prendre des yards là-dessus, tu vois, alors que tout est fermé. Pff, tant mieux, tu vois ce que je veux dire, tant mieux pour l'attaque. Mais... Nous ce qu'on veut comprendre c'est ça, c'est que... Voilà, le jeu veut le du dessus, regarde, comme ça va bounce. Ok Nous ce qu'on veut comprendre c'est ça, c'est que ce qu'on veut c'est que le jeu, il rebondisse. Donc là, je rebondis. Okay. T'as vu le temps que... Regarde la défense T'as toute la défense au même endroit Le jeu a pris tellement de temps sur l'extérieur qu'il y a toute la défense qui a eu le temps de rallye Tu vois ça c'est ça notre objectif, c'est ça qu'on cherche Le fait de laisser le Dien dans le C-gap, ça permet ça Si tu laisses pas ton DN dans le C-gap, du coup tu mets ton, ton outside linebacker dans une situation où il doit, euh, où il doit défendre C-gap, qui est quand même plus proche que D okay Et peut-être jouer Tiden man-to-man Et du coup ça veut dire que si Tyden sort, faut que ton Dien squeeze faut qu'il remplace le gap, faut machin, eh c'est trop compliqué quoi. Du coup c'est pour ça, jouer un front 44 euh, stack ou jouer un 43 machin, pff, faut arrêter. Over, deux linebackers au milieu, méga à l'extérieur euh, des tight end, ou du, ou du fullback dans ce cas précis là, et, et la vie est belle quoi. Outside zone sur le petit côté. <rire> ouais. Ouais, ouais, aussi. Bon, après, il les, à sa fille, je crois qu'il m'a dit qu'ils les ont pulvérisés, ce match-là. Enfin, les Wolverines se sont fait pulvériser. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre qu'on peut regarder euh... pop, pop, pop. Tiens, regarde, cover 1 avec vertical, du coup, au niveau de la passe, pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Là, j'aime bien ce clip parce qu'on voit deux choses. Je vais vous expliquer juste après. La première chose qu'on voit, c'est qu que l'impact de la play-action, c'est le néant en fait. Regardez, il y a play-action. Voilà, ça n'a rien changé. Okay Pourquoi Parce que ce que je vous disais, quand on joue cover 1, on est cover 1 jusqu'au bout. On joue cover 1 jusqu'au bout et on vit avec ça jusqu'au bout. Du coup, l'autre truc, truc qu'on voit bien, c'est l'effet fêtes et le, le fait que safety liste de 2 à 2, et que du coup son job, ça soit de collecter les tracés post. Là. Ce qui fait qu'en fait, on n'est pas obligé de jouer trop profond. Là, vous voyez, safety à peu près à 13 yards. D'accord Safety à peu près à 13 yards. Là, à ce moment-là, il est à 15. Et là, vous voyez, on voit très très bien du coup les, les deux slots se faire accompagner vers l'intérieur. Là, ce qui est beau à voir, là ici, c'est que c'est très bien exécuté. Et que le safety, vous savez combien il y a d'espace entre les haches il y a 13 yards entre les haches. C'est-à-dire qu'au moment où la balle est lancée, si la balle est lancée sur un de ces deux joueurs, le safety, là, 5 yards à faire à gauche, 5 yards à faire à droite. C'est super confortable pour lui, ok Et n'oubliez pas, son job est super dur. Et du coup, en fait, le, de, de ce qui se passe là, c'est qu'on force le QB à faire un lancer à l'extérieur. Fade, ok Ce lancer est quand même fucking vachement long comparé à ce lancer là, d'accord Et ça, c'est à notre avantage. <rire> merci pour mon... merci pour la critique de mon accent anglais Hugo, j'apprécie. Et euh... j'aime bien dire funnel parce que je dis un tunnel tu vois et ça me fait chier de de toute façon j'ai pas d'accent anglais, m'embêtez pas avec ça, m'embêtez pas avec ça. Et donc du coup tu vois on a on a forcé de lancer à l'extérieur. Et là regarde même si le corner est le corner est euh... le corner est en dessous. Du coup, il n'est pas dans la position la mieux placée pour jouer la balle. Mais c'est quand même super dur, quoi. Là, c'est un lancer le long de la sideline, grand côté, ok on a, on a un lancé, les mecs, c'est 45 yards, 50 yards, toute la journée. Et, en, et du coup, à, à un niveau standard de football américain, de ce qu'on voit en France, ça n'arrivera jamais. C'est aussi pour ça que c'est... Enfin, ça n'arrivera jamais. Si votre, si votre corner ne se fait pas trouer et qu'il n'y a pas personne sur le receveur, ok mais c'est largement suffisant pour dominer un match, en fait, d'implémenter de, de, de, de, ces principes-là. Donc du coup, pour avoir ce résultat, ce qu'on a fait, comme je vous disais, c'est simple. Hein. On a placé Outside Shade, nos deux overhangs, okay, pour créer ce funnel <rire> vers l'intérieur, vers le safety. Okay. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ça, c'est super intéressant. On parlait des motions tout à l'heure. On va regarder cette vidéo-là, puis je vais arrêter pour ce soir. On parlait des motions tout à l'heure. Et c'est un bon exemple. Ici, là, c'est le fullback. D'accord Et le fullback va motion et revenir dans la boîte. Fullback motion, revient dans la boîte. Et regardez, du coup, Seth revient dans la boîte avec lui. Et en fait, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut mixer rock and roll key et lock. OK Là, ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train de regarder, c'est que euh, numéro 7, en fait, c'est le safety. Depuis tout à l'heure, c'est le safety, ok Du coup, numéro 7, c'est notre safety, et là, il est aligné en position de cornerback, parce qu'en fait, il est attaché au fullback. Du coup, c'est un très bon moyen de limiter les mouvements en défense, d'accord et là, boum, dès qu'il dès qu revient dans la boîte, ok, là, on voit, il annonce avec sa main, il prévient le safety, ok, ça y est, je suis de retour dans la boîte, maintenant, on peut jouer kick-coverage, du coup, ce mec-là va passer de l'autre côté, ok, ce mec-là passe de l'autre côté, on annonce le call, lui descend, d'accord, et là, on kick-coverage, et là, regardez, ce qui se passe, c'est que le Tiden repart dans l'autre sens, bah, le, le, le Tiden, Tyden, le hashback repart dans l'autre sens, du coup, c'est quand même lui qui va descendre, ok, et c'est quand même lui qui va monter, et là, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on est, on est juste okay, sur nos gaps, et tout se passe bien. D'accord On regarde un peu ce qui se passe dans la ligne. Donc là, pareil, on a un overfront. Ok Tech 3, euh, 3 en face du running back. Hop, Là, on voit le 97 qui s'ajuste et qui vient se remettre dans le gap. Ici, parce que maintenant, il a, gapsé à, il a toujours gapsé à jouer. Ok, force player, là on voit, force player c'est ça, d'accord, boum, je suis en contrôle, d'accord, et là on force le jeu du coup à bounce, euh, à cutback pardon, cette fois pas à bounce, ok. Si je reviens là-dessus rapidement, il y a plein de choses à dire, donc si je regarde bien, ok, 29 va fermer le gap, du coup la première chose qu'on peut voir c'est qu'on a un free step sur l'extérieur, on n'a pas techniquement du linebacker là, on n'a pas un pas en avant d'accord, regardez 44 et 29 c'est des pas à l'extérieur ok, qui permettent de suivre le gap, ensuite ce qui se passe c'est que le nose est en tech 2, le nose est en tech 2i, ce qui fait que du coup on est très influent sur ce joueur là, et qu'on l'empêche de rapidement monter au deuxième niveau, d'accord, c'est extrêmement important dans le Run Fit de comprendre ça, c'est que là du coup on empêche ce joueur là d'aller double team, Trop vite sur le numéro 29. Ce qui fait qu'en fait on a le temps. Regardez du coup numéro 2. boom, Ok. Là du coup maintenant 29 a le temps. Lui il a pas le leverage pour monter sur 29. D'accord. Donc on n'est pas en panique là dessus. Ça marche. Là je peux descendre. boom, tranquille. Maintenant de l'autre côté c'est la même chose. Là on a ce D-line là. Qui va exploser sur le tackle, boom, Ça va donner du temps au 44 de fermer le gap. Ok. On a notre joueur qui squeeze là. Qui aura plus qu'à collecter le running back. Parce que toutes les options sont fermées. Boum. D'accord Et là c'est intéressant parce que du coup on squeeze vraiment. Et tu vois tu me demandais si on speed ou on boxait. Hein, du coup là c'est typiquement ça. Là on sait que le problème c'est si c'est slice. Hein. C'est un slice ou un split zone. Pour moi c'est slice parce qu'il y a une lecture et split c'est quand il n'y a pas de lecture. On... Je crois qu'on parlait de ça sur une conversation. Donc là, en fait, le, ce qui fait le numéro 4, c'est qu'il prend un pas pour respecter le slice, pour respecter le fait que si le run a gardé le ballon, si le QB a gardé le ballon, il peut aller dans ce gap-là, il peut aller dans ce gap-là. Et là, le joueur qui vient faire le gap supplémentaire, du coup, c'est notre joueur qui a key, ok qui a balancé avec le jeu. Ça serait beaucoup plus compliqué, ça serait beaucoup plus compliqué pour nous, si nos linebackers avaient à s'ajuster en mode pull the chain, okay, ou si du coup, on était lock, sur, le, sur le, le, le split et en fait on aurait toujours un gap de décalé et ça en fait on veut éviter d'avoir ce gap de décalé là est extrêmement important pour nous surtout quand on joue du coup cover 1 qui est un excellent moyen de contrer ce type de jeu de zone et, et même un moyen nécessaire à partir d'un certain niveau euh, qui est très viable aussi si vous jouez contre une attaque qui joue high formation parce que du coup vous avez le même principe okay, le full, on ne sait pas de quel côté le fullback va aller on ne sait pas si le fullback va aller à gauche ou à droite, et du coup ça vous permet toujours d'avoir le bon joueur, le bon de dans le bon gap, à condition que vous jouiez avec un 4-2-5. Euh, parce que du coup, ça va, 4 de, jouer 4-2-5, ça vous permet aussi, et je vais terminer là-dessus, de, de garder ces deux joueurs-là, okay, qui sont vos deux middle linebackers, à faire ce qu'ils qu savent le mieux faire, c'est-à-dire jouer les gaps intérieurs. Parce que le problème, c'est que si on pull the chain sur une motion, d'accord si on pull the chain, okay, le problème c'est que je vais, je vais sortir ce joueur là, je vais mettre ce joueur là là, et je vais rentrer ce joueur là qui est mon, qui est mon Sam, et qui va devoir jouer gap A, gap B, suivant le front que j'ai aligné, et du coup ça c'est vraiment un problème à mon sens. Euh, à tous les niveaux c'est un problème, parce que du coup comme je vous ai expliqué, si on a décidé de jouer cover 1, on est dans une situation de match-up, on est dans une situation de 1 contre 1, et maintenant notre job c'est de gagner les un contre 1 et on doit tout faire pour gagner les un contre 1 et pour gagner les un contre 1, le mieux qu'on puisse faire c'est garder nos joueurs là où ils sont bons garder nos DB sur nos receveurs garder nos linebackers dans nos gaps intérieurs garder nos outside hybrides sur le fullback j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à la newsletter un nouvel article toutes les semaines un nouveau cours tous les mois et surtout une vidéo tous les deux jours le mardi et le jeudi, à bientôt